Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler du grand roi d'Asufonci. C'est le plus, plus, plus puissant du Bénin. Et c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il m'a sauvé et il m'a délivré grâce à son portefeuille magique. Très, très, très, très efficace. Bon, avant j'avais des problèmes de ménage, j'avais des dettes par-ci, par-ça. Et voilà, il m'a vraiment aidé et je vous conseille vivement de faire comme moi parce que vous n'allez jamais le regretter, vous n'allez jamais le regretter parce qu'il est extraordinaire, ses résultats vis-à-vis -vis des portefeuilles magiques sont extraordinaires et vis-à-vis -vis aussi des autres problèmes, c'est magnifique il fait un travail très très très efficace, je vous le conseille vivement Faites comme moi pour pouvoir aider vos amis, vos proches et les personnes qui en ont besoin. Vraiment. Et son contact c'est le plus 229, 66, 49, 95 et 62. Faites comme moi et vous n'allez jamais le regretter. Il m'a vraiment sauvé et délivré. Je vous le conseille vivement mes amis mes frères. Allez-y et vous verrez de vous-même.